Le groupe Société Générale, l'un des plus grands groupes européens de services financiers, publie ses résultats pour le troisième trimestre 2022. Frédéric Oudéa, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Société Générale. Comment analysez-vous ces résultats du groupe pour le troisième trimestre 2022 Dans un environnement euh, qui devient de plus en plus complexe, incertain, nous enregistrons euh, de très bons résultats au troisième trimestre, dans le prolongement euh, des trimestres précédents, à vrai dire. Croissance des revenus pour nos métiers, tous nos métiers, bonne gestion des coûts, un coût du risque très important qui reste très mesuré. On observe notamment très peu de défauts et on en profite, si vous, si vous me permettez l'expression, pour renforcer nos réserves. Et au total, donc un résultat net qui se situe à 1,5 milliard d'euros avec une très bonne rentabilité sur capital, une progression de nos ratios aussi de capital. Bref, un trimestre très satisfaisant. Et plus précisément, quelles ont été les dynamiques de vos principaux métiers Alors, si on observe les, les différents métiers, commençons par la banque de détail en France. On a toujours une bonne activité commerciale, notamment sous les, du point de vue des commissions, de la banque privée, de l'assurance vie. On a, c'est vrai, un marché en même temps qui, par rapport à d'autres marchés européens, ne bénéficie pas tout de suite des, euh, de l'augmentation des taux d'intérêt. Parce qu'on est surtout un marché à taux fixe, il y a le livret A qui, qui distribue du revenu, hein, finalement, euh, aux, aux consommateurs. Donc on a une progression de 0,5% du, du revenu modéré, mais euh, satisfaisante. Euh, en ce qui concerne la Banque de détail internationale, c'est très différent, c'est plus dynamique. Euh, on bénéficie plus vite des hausses des taux. Et là aussi, que ce soit en République tchèque, Roumanie, euh, en Crédit Conso, en Afrique, partout, les performances sont très satisfaisantes, avec une bonne croissance euh, des, des crédits comme des dépôts. Et puis euh, sur les services financiers spécialisés, là aussi, c'est très bon. Hein, c'est un peu le, la caractéristique de, de ce trimestre. En assurance... Et puis sur les métiers de financement, notamment la gestion de flotte automobile, toujours avec un marché qui est porteur. Et puis enfin, sur les métiers de grande clientèle, croissance sur les activités de marché par rapport à une base de l'année dernière qui était élevée déjà. Et croissance aussi des financements et du cash management. Bref, un tableau d'ensemble très positif, bonne dynamique commerciale. Alors le groupe continue d'avancer sur ces grands projets stratégiques. Où en êtes-vous et quelles sont vos priorités pour les trimestres à venir c'est vrai qu'en parallèle de ces performances, si vous me permettez l'expression, ben on mène des grands chantiers structurants avec un objectif, avec des étapes cruciales dans les prochains mois et qu'on veut terminer en temps et heure. Il y a la fusion des deux réseaux, Société Générale et Crédit du Nord. On a maintenant les autorisations réglementaires. Elle aura lieu juridiquement le 1er janvier. Bien sûr, l'enjeu ensuite, c'est la bascule vers un système d'information au premier semestre. Deuxièmement, l'acquisition de l'ISPLAN par ALD. Là aussi, les process d'autorisation tant vis-à-vis -vis du régulateur bancaire que de la Commission européenne avancent. Et on a maintenant une meilleure visibilité sur le calendrier d'augmentation de capital qui aura lieu avant la fin de l'année et le closing qui interviendra au premier trimestre 2023. Mais en tout cas, très belle dynamique aussi de ce projet. Boursorama, là aussi, a terminé la migration, si j'ose dire, des clients d'ING et une migration réussie, puisque deux tiers des clients éligibles, soit 315 000 clients, ont choisi de rejoindre Boursorama. Et ça, c'est derrière nous. Et puis, au-delà, bien entendu, des transformations profondes, je pense à l'ESG, on vient d'annoncer une accélération de la transformation de nos portefeuilles de crédit. Dans ce monde qui exige une transformation qui accélère, et on avait un objectif, par exemple, de réduction du portefeuille de financement de la production et de l'exploration du pétrole et du gaz, des énergies fossiles de 10%, moins 10% entre 2019 et 2025. On vient de renforcer l'objectif à moins 20%. Vous voyez, on accélère aussi de ce point de vue. Bref, on ne chôme pas, mais tout avance là aussi, je dirais, de manière satisfaisante. Et puis bien sûr, l'enjeu des prochains mois, c'est d'organiser bien sûr une transition réussie. Avec mon successeur Slavomir Kopa, euh, les choses se passent de manière très fluide et ce sera bien sûr un, un enjeu qui nous mènera jusqu'au 23 mai euh, 2023. Frédéric Oudéa, merci. Merci.